Salam alaikum et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'Open Hardware Algérie qui euh, s'inscrit dans notre playlist consacrée à l'utilisation de la librairie Adafruit GFX pour nos montages open source hardware. Dans cette quatrième vidéo, nous allons nous intéresser aux deux dernières primitives fournies par la librairie qui sont les cercles et les rectangles arrondis. Comme à chaque fois, nous allons illustrer l'utilisation de chacun de ces primitives avec des programmes tests. Pour afficher un rectangle arrondi, la librairie fournit deux euh, fonctions qui sont draw Rect et euh, FillRoundRect. Donc la première va nous permettre de dessiner un rectangle avec euh, comme entrée euh, les coordonnées x0, y0 correspondant au coin supérieur du rectangle. Et w et H seront la hauteur et la largeur du rectangle, Radius est la valeur du rayon de l'arrondi au niveau des angles des sommets du rectangle et pour finir la couleur color qui est la couleur du trait du rectangle. Pour fillRoundRect, elle, elle accepte les mêmes entrées. La seule différence est que la couleur, dans, cette, dans ce cas, va être utilisée pour le remplissage de l'espace intérieur du rectangle arrondi. Nous allons maintenant voir un programme de test qui va utiliser les deux fonctions pour afficher des rectangles arrondis. Notre programme commence, comme d'habitude, avec la déclaration des euh, librairies qu'on va utiliser dans notre programme suivi par la déclaration de quelques constantes nécessaires pour la communication entre l'écran et notre carte Arduino. puis on crée l'objet TFT qui correspond à notre écran à l'intérieur de la partie setup euh, on commence par un TFT.begin suivi par un remplissage de l'écran par une couleur noire ça va être euh, l'arrière-plan euh, de, de nos figures nous allons euh, utiliser deux fonctions qui sont RoundRect et euh, field round rect. Ces deux fonctions, elles vont afficher un rectangle de plus en plus grand à chaque fois. Euh, concernant FieldRoundRect, euh, elle, euh, elle va afficher un rectangle bleu allant vers le noir et à chaque fois, il va diminuer de taille. Ça va donner un effet de tunnel. Comme vous pouvez le voir, à l'intérieur de la fonction, il y a des boucles qui vont faire diminuer euh, les euh, le, la taille du rectangle, de chaque rectangle, ou bien l'agrandir. Dans le cas de la première fonction, ce sera un agrandissement du rectangle, et dans la deuxième fonction, qui est euh, celle des rectangles arrondis, euh, remplis, donc colorés, il y aura une diminution du rectangle. Nous allons maintenant voir le résultat de l'exécution de ce programme. Pour afficher un cercle sur notre écran, la librairie fournit deux fonctions qui sont DrawCircle et FillCircle. La fonction DrawCircle accepte comme entrée les coordonnées du centre du cercle x0, y0 ainsi que le rayon R et pour finir la couleur du trait du cercle. La librairie FillCircle accepte la valeur des coordonnées du centre du cercle, x0, y0, ainsi que le rayon de ce cercle, suivi par la couleur de remplissage de l'espace intérieur du cercle. Nous allons maintenant voir le programme de test qui va nous afficher une fractale composée de cercles. Notre programme commence comme d'habitude avec la déclaration des euh, librairies qu'on va utiliser dans notre programme puis la définition de quelques constantes, après cela on va créer notre objet euh, Adafruit TFT euh, à l'intérieur de la partie setup nous allons commencer par un TFT Begin pour lancer notre écran suivi par un, euh, un remplissage de l'écran en noir, après vient notre fonction principale qui est Fractal Circle donc elle accepte elle accepte trois entrées qui sont euh, les coordonnées x, y ainsi que euh, la couleur. Puisque la fractale sera affichée qu'une seule fois, la boucle loop ne sera pas utilisée. À l'intérieur de la fonction fractal circle, donc on va utiliser seulement la fonction tft.drawCircle avec comme entrée la variable x, y qui sont les coordonnées du centre du, euh, du cercle qu'on va affiché suivi par Radius qui est le rayon de ce cercle et la couleur qui... puis vient la partie fractale qui consiste à un appel récursif à cette fonction euh, en modifiant euh, la valeur de X, de Y euh, de telle manière à obtenir un fractal et à chaque fois nous allons diviser le, le rayon par deux et euh, la, la condition IF euh, dans ce cas nous permet d'afficher un cercle tant que le rayon n'est pas inférieur à la valeur de 2 pixels. Nous allons maintenant voir le résultat de l'exécution de ce programme. Voilà c'est tout pour cette quatrième vidéo consacrée à l'utilisation de la librairie Adafruit GFX pour nos montages open source hardware. Dans nos prochaines vidéos nous allons aborder d'autres points tels que l'affichage de texte sur notre écran ainsi que l'utilisation de la fonctionnalité tactile de l'écran et comment créer des interfaces utilisateurs avec notre écran TFT LCD. D'ici là, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et à interagir avec nous, donner nous vos avis sur cette vidéo ou bien sur d'autres vidéos, cela sur notre page Facebook ou bien sur notre groupe euh, Facebook aussi. Et d'ici là, de la part de toute l'équipe, je vous dis Salam